Bonjour à toutes et à tous. Euh, bienvenue dans la suite du challenge vidéo sortie de zone numéro 21. Eh bien, je, euh, je suis très contente. Euh, ouais, je, je réalise que voilà, ça fait 21 jours que je fais euh, jour pour... enfin voilà, euh, tous les jours, euh, une fois par jour, une vidéo et que je poste euh, je, oui, je vois que bah, il reste dix jours euh, avant la fin du challenge et en fait euh, je j ai, j ai, j ai, euh, bah j'ai reçu un, un, un message euh, en lien avec euh, les, les vidéos donc euh, euh, euh, la personne se reconnaîtra. <rire> je lui fais coucou. Euh, donc euh, c'est... Euh, c'est une amie euh, qui se trouve euh, en Inde. Euh, actuellement. Et... Euh, et je... En fait, ce qui, ce qui m'est monté euh, en lien avec ce message, c'est euh, effectivement là, dans, dans ce que je donne à voir en vidéo, donc... Euh, Enfin, depuis 21 jours, euh, si vous m'avez suivi jusqu'à présent euh, euh, à travers, euh, on va dire, mon, mon chemin, euh, <rire> euh, mon chemin à travers la, la, la caméra, en tout cas devant la caméra, mais euh, effectivement, même déjà hier, hein, euh, mais au fur et à mesure, euh, bah c'est sûr que je me montre... Euh, d'une façon assez euh, euh, euh, alors comment dire en fait ce que ce que je donne à voir dans les processus euh, dans les dans le chemin que je que les on va dire dans le fonctionnement relationnel que je décris et puis que je vous donne à voir euh, c'est comme si euh, euh, on va dire je dans le chemin que je suis en train de vivre en faisant ces vidéos et en sortant de ma zone de confort et avec tout ce que ça me fait vivre à l'intérieur, en plus de ce qui, on va dire, m'accompagne euh, euh, dans mon quotidien parce qu'effectivement la vie est pleine euh, de cadeaux et d'abondance et de surprises et, euh, et, euh, et en tout cas, ce que, ce que je peux voir, c'est qu'il euh, y a toujours des opportunités d'être titillé dans des espaces qui ne sont pas encore très confortables, ou qui sont même souffrants, euh, en plus du chemin que je fais déjà dans ce, cette action spécifique des vidéos. Et, euh, et c'est sûr que euh, ben voilà, les, les vidéos euh, euh, durent une, une petite dizaine de minutes, voire moins parfois, voire plus. Euh, mais euh, voilà, ça, ça dépasse euh, rarement on va dire les, euh, les, les 13-14 minutes, je crois un jour j'ai dû faire 15 minutes, mais vous voyez c'est des, des temps relativement courts, et, et sur ces temps relativement courts, ben, euh, je peux dérouler euh, le, le fil de ce qui se passe pour moi intérieurement au niveau de mon vécu, au niveau de ce qui, ce qui est là éveillé comme blessure, comme peur, euh, comme besoin. Et, et je l'exprime. Euh, et puis, c'est sûr, hein, euh, c'est, euh, euh, bah, j'ai envie de dire c'est assez rare de voir ce qui se passe comme ça en fonctionnement relationnel et personnel pour quelqu'un euh, lorsqu'on n'est pas dans un contexte particulier, notamment ben, euh, euh, en thérapie ou en stage, euh, on va dire, de connaissance de soi, ou... Euh, ou autre contexte, euh, on va dire, euh, euh, qui, qui favorise cette ouverture-là, et puis ce, euh, le fait de se montrer dans sa vulnérabilité. Ça, ça fait que, effectivement, ça, ça peut être étonnant, et puis, euh, euh, euh, quelqu'un a pu qualifier mes vidéos, on va dire, d'ovnis dans le bon sens, dans, dans, dans le fait qu'effectivement, c'est euh, pas courant de voir ça. Puis, en fait, là où je veux en venir quand, quand je vous partage tout cela, bah, c'est que c'est sûr que là, le fait que je me montre là à vous depuis ces 21 jours, même si c'est un dépassement de moi, dans, euh, je sors de ma zone de confort parce que clairement, bah, c'est la première fois que je fais des vidéos, que je poste sur euh, bah, une grosse plateforme comme ça, euh, qui, est, qui est YouTube. Euh, euh, donc c'est vraiment la, la première fois que je fais ce genre de choses, mais il, il y a besoin quand même de remettre dans le contexte, ça veut dire que ben, avant d'arriver euh, au premier jour de ce challenge, ben, euh, j'ai tout un chemin euh, de connaissance de moi et de, de recherche intérieure qui m'a emmené là. Ça veut dire que bah, je ne me suis pas réveillée un jour en me disant oh bah tiens, je vais faire des vidéos et puis je vais sortir de ma zone de confort, et puis ça, ça va être sympa comme expérience. Euh, C'est sûr que bah en fait, cette envie, elle a. Je l'ai fait mûrir, ça doit faire peut-être un ou deux ans que je nourris cette idée de faire des vidéos, euh, que je nourris euh, l'envie de, de partager, en fait. Euh, de partager tout, tout l'enthousiasme et tout, toute la satisfaction que que, que j'ai gagné à, à connaître et à et à pratiquer et à, et à intégrer et à vraiment à le vivre au quotidien avec l'approche non directive créatrice avec laquelle je travaille euh, ça, ça doit faire environ euh, environ 6 7 ans hein, que, euh, que, que que cette approche m'accompagne au quotidien euh, avant ça, euh, j'ai euh, environ une, une bonne vingtaine d'années euh, d'expérimentation de, et puis de travail sur moi avec différentes approches, euh, que ce soit de la psychothérapie, que ce soit euh, des stages de communication, euh, des, vraiment euh, beau, beaucoup d'expérimentation et, et de recherche. Et puis de euh, cette, cette envie depuis de nombreuses années, donc 20 c'est quand même énorme, euh, de retrouver le pouvoir sur, sur ma vie et puis de d'oser être de plus en plus moi-même et, et me créer tel que j'ai vraiment envie d'être euh, au quotidien. Puis je vois que ben j'ai eu un chemin qui m'a fait passer euh, à travers plusieurs expériences et, euh, et en plus du chemin de travail sur moi, euh, ben j'ai, on va dire, eu euh, l'occasion de m'expérimenter, à parler en public, euh, à prendre la parole dans des contextes, on va dire, euh, particuliers. Euh, bah, j'ai commencé euh, euh, à, à travailler auprès de publics, d'adultes handicapés mentaux euh, ou bien d'enfants. Euh, j'ai été enseignante, euh, j'ai donné beaucoup de cours, j'ai fait des formations, j'ai fait des conférences. En tout cas, je les ai données en plus d'avoir participé à, à, à beaucoup d'ateliers et de conférences. Mais vous voyez, tout ça pour dire que là, ce qui est donné à voir à travers cette vidéo et ce que je vous donne à voir, euh, bah, c'est qu'un bout de l'iceberg, malgré tout, même si en soi, c'est très impactant, même si en soi, c'est nouveau, parce que clairement, oui, c'est quelque chose de nouveau que je fais. La réalité, c'est que c'est l'aboutissement souterrain, en tout cas, l'aboutissement visible, d'un travail intérieur et d'un investissement souterrain qui, lui, est moins visible et qui, euh, qui pourrait passer complètement inaperçu bah, si je le mentionnais pas. Si, euh, si je vous donnais qu'à voir euh, bah, l'espace où je suis fier de ce dépassement, je suis fier de la nouveauté euh, que je suis en train de faire à travers ces vidéos. Et du coup, le chemin, vous savez, quand quand je déroule mon fil, quand je, ben, je vous partage ce qui est là pour moi euh, dans mon vécu, dans mes peurs, dans mes émotions, dans mes besoins, euh, c'est sûr que c'est nouveau parce que ben, c'est un contexte nouveau et que je le, je le fais pour la première fois, même si c'est tous les jours depuis 21 jours, mais la réalité c'est que ça fait 20 ans que je le fais intérieurement sans forcément euh, donner à voir et puis garder de traces on va dire, là, comme, comme, comme je le fais là, avec ces vidéos. Puis, euh, ça me touche parce que, euh, souvent, ce travail souterrain, certes, on en a conscience rationnellement, mais on peut avoir tendance à l'oublier. On peut avoir tendance à se raccrocher qu'à ce qui est visible et à, à ce qui est donné à voir. Euh, ça fait que... Ben... J'aime bien vraiment garder en tête le fait que bah, de ce que je peux observer et puis voir à un moment donné ce qu'une personne me montre à voir, bah, c'est l'aboutissement, c'est le chemin euh, qu'elle a, qu a parcouru qui fait qu'elle qu arrive à le faire là. Et, euh, et, et c'est d'autant plus important euh, bah, de garder ça en tête quand on est tenté d'aller se comparer euh, quand on est tenté d'avoir de, euh, bah de, des jugements sur soi. Euh, parce que finalement, on, on a accès qu'à qu une partie d'une certaine réalité, puis souvent on peut aussi l'interpréter par rapport à, au, au filtres qu'on peut porter. Puis euh, je vois que je, je trouvais ça important de le, de le, de le spécifier, parce qu'effectivement la démarche que je suis en train de faire à travers ces vidéos, euh, c'est de me montrer dans un espace plus vulnérable, plus sensible euh, qui, qui vous permet qui permet également en fait bah, je, je trouve ça intéressant de pouvoir me montrer dans le processus que je fais, dans le chemin que je fais pour aller vers la connaissance de moi l'acceptation de moi et, euh, et du coup la création de moi euh, et, euh, et puis en faisant ce, ce parti là c'est sûr que il y a tout un pan que je mets de côté pour l'instant dans ces vidéos qui est l'espace où, euh, ben, j'ai une grande aisance à l'oral euh, face au public, face au grand public. Euh, ça ça m'est arrivé euh, de, de, de donner des, des, des cours euh, dans, dans un contexte, on va dire, de festival avec deux ou 300 personnes au micro. Euh, j'ai aussi pu faire des, des ateliers euh, ou en tout cas euh, proposer des événements avec des, un nombre on va dire plus, plus restreint et plus intime donc dans, dans quelque chose de, de plus intime mais, mais effectivement c'est important pour moi de, bah, de remettre un peu la balance euh, l'équilibre dans le fait que euh, bah, c'est sûr, c'est nouveau ce que je fais dans ces vidéos mais la réalité c'est que euh, c'est un travail que je mène depuis de nombreuses années, et euh, encore plus, j'ai envie de dire, voilà, c'est tout mon parcours de vie qui m'a emmené à ça, même si volontairement et consciemment, j'ai commencé à faire la démarche, euh, de le rechercher euh, de, depuis une vingtaine d'années, donc tout ça pour vous dire que, euh, ben, vous voyez, souvent, euh, le passage à l'action, ben, il a besoin de, de mûrir, il a besoin de temps, et, euh, et peut-être que voilà, euh, si j'avais pas fait mes premiers passages à l'action euh, qui, qui ont été en dehors des caméras, par exemple, je sais pas, euh, prendre la première fois la parole en classe euh, pour poser une question, euh, avec toute la timidité, tous les tremblements que ça, ça comporte, vous voyez, ben j'aurais pas pu continuer au fur et à mesure à faire des dépassements encore plus grands selon moi, et, et qui qui me rapproche de plus en plus vers la réalisation de moi. Donc, euh, en tout cas, euh, bah, euh, j'ai envie de vous souhaiter pour aujourd'hui euh, bah, vraiment d'être à l'écoute de votre rythme, d'être dans le respect de votre rythme, peu importe ce qu'il est, parce que de toute façon, euh, plus vous allez être à l'écoute de votre rythme et dans ce respect du rythme, et plus vous vous rapprochez du chemin de l'amour de, de vous et de l'accueil de vous. Ça fait que ça vous donne encore plus de facilité à, à vous créer et à vous montrer dans ce que vous êtes réellement. Voilà. Euh, et, euh, et je vois que bah, ça, me, ça, me, ça me ravit le cœur de, de pouvoir contribuer à, à cette émergence-là euh, dans, dans la douceur et l'acceptation. Euh, voilà, donc euh, je vous retrouve à très bientôt, et puis euh, euh, bah, abonnez-vous, et puis <rire> envoyez-moi vos, com vos commentaires et vos réactions. Au revoir